Bah C'est ça qu'on aurait dû faire pour Halloween. Vous Vous êtes adoptée. <rire> non <rire> J'aime bien la fin. Bonjour, Mr. Form Zombie Fodder. Je ne suis pas affilié avec la Jacobs Corporation. Mais ils ont demandé à dire aux gens comme vous que vous appréciez une assistance avec une situation de vie impairée. J'ai des trucs sur quoi tirer, toi euh, La porte ne veut pas s'ouvrir. <rire> Calme toi, on vient à peine d'arriver Énerve pas les voisins Regardez si j'avais un oiseau incendie. Oh, tu dois pouvoir Oh non non, oui, ça fait partie des premiers <rire> que tu ramasses Et incendie. De niveau 1 Aïe Bah t'avais pas récupéré un artefact incendiaire euh, tout à l'heure Bah, euh, c'est oui Ah, il y en a, il m'a vomi <rire> dessus Ouais, ça fait un peu l'effort for dead, on dirait des boomers, certains. Hey, hey. Right <rire> j'ai de standing. Quoi déjà? Ah, Attendez-moi! Euh, poum! Pourquoi j'ai eu du feu sur moi? Mais non, mais le truc par terre il te plaît pas? Bah si, j'ai le ventre. Non, mais écoute, ah bah écoute, il un oh, hôpital à bah, gauche. Non, bah, pas? Je sais que les gens en ont besoin dans le coin, ils ont l'air d'être tous très malades. <rire> Regarde-moi C'est pas Oula. On va Arrêtez de faire <rire> ça, ça fait ramer mon p. Oh joli <rire> Ouais non mais.. Faites pas chier Boum <rire> C'est comme pour les poissons, ça vient tout seul. <rire> <rire> Ouais, ah, bien. Elle est. Non, mais il chante en plus Oui, oui. c'est trop bien. Bon, il y a une meute de zombies qui arrive. Ils auront peut-être pas le temps d'arriver. Voilà. C'est du bon zombie bien gentil qui crame. Oups. Ah, mais il les balance les tonneaux oh, oh Il y en a encore d'autres avec les qui arrivent Oh ah, coumer. Oh Incoming. Son of a bitch, I dropped the dumb waiter. My hand just let go. Non mais il a mis combien de temps à le descendre sans coupure ascenseur? Whoa, Loki sur Anaïs. Alors, je tente des trucs, hein! Aïe aïe! Je suis en bas! Et je me fais attaquer! Oh, c'est pas vrai! Donc, du coup, ouais, l'accès à l'hôpital est fermé, donc il faut passer par le cimetière. Voilà! Parce que c'est normal! Quand l'hôpital est fermé, tout le monde sait qu'il faut passer par la morgue. Surtout quand il y a des zombies. Ah Et Ici aussi il y a des spitters, c'est horrible C'est pas nice qui avait proposé qu'on fasse un Let's Cordette sinon c'est ça Chargeur out ah of ammo What the fuck Il s'est pris une patate tu as Ouh. Et j'en ai un. Attends, bah utilise les. Ah, ça, ça, ça. Voilà. Je viens de faire une connerie. Pardon, un skag oh. à chapeau. Est-ce que ce serait un skag garou? Ah, bah tiens, on change d'arme et on lui dit bonjour. Voilà, c'est fini. Au revoir. Et... Bravo Alors pas plus, ils tombent du beau côté, c'est bien ça <rire> Wow Alors... Deux légendaires <rire> Dans de le même coffre Anaïs Ah merde Oh, comment ça se fait mais arrêtez de me cracher dessus C'est pas propre ah, ça manque de poils à frire, je suis d'accord. Et de mémoire, il est invulnérable au feu. Ah, je fais des dégâts explosifs. Et il est très résistant aux dégâts explosifs. Et il oh, il pas lire oui. Il est très résistant aux dégâts électriques. Mais il se fait le truc que j'ai pas, quoi. J'ai l'impression que ses capacités de l'établissement sont plutôt efficaces. <rire> Parce qu'il bouge pas beaucoup. Ouais, ah, ouais, j'aime bien tout bien voir! Hein, ouais! <rire> c'est pour ça en fait que les boss ils nous font beaucoup moins mal, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à bouger! Non, mais je me suis! Merde, qu'est-ce qui fait mal encore! Ah! Bah, vrai! Ouais. Attention, ils arrivent au corps pour le Est-ce que t'as encore vu toi T'as un DLC, t'as deux maps, c'est que de l'autoroute. Oh, j'aime pas ça. Tu sûr que c'est pas les tourelles qui... Mais les... tire pas sur les tourelles ces alliés Ah oui Ah mais non mais je vais passer dessus. 310. Non non non J'ai pas d'argent <rire> Mais j'ai pas dit ça J'ai pas d'argent <rire> J'ai pas dit que j'allais te piquer de l'argent J'ai pas d'argent. Oh, Sale t'es bestiaux! Mais.. Alors, furieux, furieux, furieux, furieux, bon bah ok, c'est pas pour vous <rire> Ouais, pour moi. Alors qu'est-ce <rire> qu'il qu y a, a du favoritisme dans le jeu Oh, Déjà Comment tu te vides ou comment tu recharges pas, en charges pas au fait Attention bidon derrière, bidon derrière. Ah mais c'est ça qui fait mal. Attention y'a un gros. Ouais attends. <rire> le, <rire> le chargeur <rire> il court au ralenti. Ah, allez hop dégage toi. Non mais sans deck. Ah mince ben, Attends moi C'est ah pas. Ah ça moi. tourne ce truc Ah Comment tu veux viser Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est comme d'habitude de la daube en boîte camouflée avec de la jolie couleur <rire> Parce que violet c'est joli comme couleur encore. Ah ah, mais... <rire> SMG légendaire. Yeah mais qu'est-ce que t'as fait T'es où Tu m'expliques ce que tu viens de faire Je crois qu'elle allait piquer une tête. Non es... Voilà. Non mais t'es quand même pas allé dans l'eau Plus 56 de cadence de tir, plus 200% de dégâts critiques, 320 dégâts, 1,4 de cadence de tir et 94,9 de précision. Avec un chercheur de 6 balles, cette arme sera parfaitement à l'affaire pour faire des petits trous dans vos ennemis. <rire> non, on va ah leur vendre. Merde, il y a plein d'ennemis Ah, en effet, il y a une musique de combat alors que c'est le calme plat. Non mais cours, c'est des zombies, ça lent, c'est oui. ils sont dans cours, cours, les zombies. Cours. Trace Je sais pas ah, Cours jusqu'à la safe, cours jusqu'à la safe Prends la clé, sors Sors, sort! Je viens de gagner un niveau d'expertise en arme alors que j'ai rien foutu, c'est génial! Bah, évite de trop mourir quand même, c'est pas bon pour la santé! Hein. La capacité, c'est que arme très lourde, si pas balle, tu peux toujours taper avec! Ah! J'ai pas le bon! Oh, j'ai pas le bon! Oh, je peux pas le ah, en plus! Ah, j'en rien! Ouais, c'est bon! Le mitraille, il devrait pas bouger! Oh. Ah merde! Now in the third week of Pas de my clinical trial, his test <rire> Histoire on s'en fout, t'as raison. Ah <rire> oh, <merde. rire> <rire> la mort à la con, tu sais il y a et c'est... Euh, bon, combustion spontanée. Ah c'est so temporaire, il think... a des morceaux de personnes, c'est temporaire. Derrière toi, attention, tu en train de lui courir dessus, je de couvre. Voilà. Ah non, encore des problèmes administratifs. C'est bon. Il faut une soucoupe et ça vole plus. Il est Il Il y, a du monde. Il y a du monde. m'empêche de faire mon chien. Boomer. Voilà, un boomer. Boomer. Ah, oh, boomer. Ah, oh, oh, oh. trop tard, trop lent. Boomer. Oh, mais arrête. Ah. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Boomer. Oh, oh, oh. Il y en a combien bacon brownies. You one Ouais. Voilà <rire> C'est passé ah, Derrière toi ma fille. Really Arrête de lui dire ça qu'on voit plus rien Il y a du fric et des bronises bah, Moi je dis, il a surtout des bronises Sachant que même avec du fric on n'est pas sûr d'avoir des bronises parce que j'ai pas beaucoup de boulangerie dans le coin hein. Il va nous fabriquer. Avec un rondin de bois Sérieux Tu es en train de me hurler dans l'oreille droite, c'est très désagréable. C'est oh, moustache ou c'est une fausse moustache Une fausse Oui, ça brûle Allez, brûle ton cosmos, voilà, hop, c'est fini <rire> Ah bah c'était rapide! <rire> oh la vache! <rire> Allez, j'allais dire, c'est quoi ce boss de fin qui s'y en 3 secondes? secondes. Oh, c'est beau! Ah. <rire> ah! Ah non, c'était. C'était brique. <rire> J'ai eu peur, excuse-moi, je t'ai tiré dessus! Mais oh, Je peux garder la porte d'entrée? Ouais, ouais! Ah, Et bam! Attends, c'est des balles qui tirent pas droit? Ah, c'est super! <rire> ah, ouais, j'adore cette arme.